Bonjour, c'est Pascal Mulot. je vous montre aujourd'hui la Spector Légende 4 cordes. Simple et efficace. Ici le volume du micro près de la touche, ici le volume du micro près du chevalet, un boost ou une diminution des aigus, un boost ou une diminution des basses. We'll mm be -hmm. mm -hmm. mm -hmm. C'était Pascal, merci beaucoup, à la prochaine, prenez soin de vous.